petite vidéo aujourd'hui on va parler d'examen de synthèse donc j'étais confiné chez moi en train de regarder les deux saisons de you ou perfect en français si vous connaissez la série un libraire euh, psychopathe qui tombe vraiment très amoureux des gens et en fait j'ai regardé la fin et euh, j'ai pas du tout euh, accroché à la, au dernier épisode de la saison 2 je vais pas spoiler mais c'est dommage quand même donc euh, j'étais en train d'être complètement déçu là dessus et je me suis dit je vais réfléchir un petit peu à une vidéo que je pourrais vous faire à propos du confinement <rire> Parce qu'il y a un exercice à l'université qu'on fait en confinement et ça, ça s'appelle l'examen de synthèse. Je me rappelle que quand je faisais l'examen de synthèse, j'étais quand même assez stressé parce qu'en réalité, ce qui se passe avec l'examen de synthèse, c'est qu'il y a un flou autour. On est un peu, euh, on est un peu euh, complètement libre. C'est n'est pas très bien cadré. On ne nous explique pas beaucoup comment ça fonctionne. Et euh, je me souviens que ça m'avait pas mal stressé. Je pense que ça doit stresser certains d'entre vous. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous démystifier un peu tout ça, et vous expliquer comment ça marche, quels sont un peu les points qu'on va aller valider dans votre travail, et puis aussi l'esprit qu'il y a derrière, parce que si on ne comprend pas l'esprit qu'il y a derrière l'examen de synthèse, ça devient compliqué de le réussir, et c'est très important de saisir cet esprit pour comprendre comment vous allez structurer la manière dont vous allez travailler. Donc, euh, facile, euh, un examen de synthèse, c'est quoi un examen de synthèse, c'est être capable de se positionner à l'écrit autour d'un objet de recherche. Et ça, c'est bizarre. Déjà, objet de recherche. Un objet de recherche, ça se construit. Et ça, c'est important à savoir, peu importe la science dans laquelle vous êtes, il est construit, il est défini. Et souvent, ce phénomène est construit par sa définition. Euh, pour vous donner plus de, de matière, je vais prendre un concept. On va prendre l'empathie pour euh, cet exemple de vidéo. Et je vais vous dire un peu après pourquoi, parce qu'en fait, c'est multidisciplinaire et ça va un petit peu euh, expliquer comment fonctionne l'examen de synthèse avec ça. Donc, faut être capable de se positionner face à un objet de recherche, comprendre ses enjeux et les questionner, et ensuite construire des questions à travers cet objet qu'on connaît bien. Donc, si vous connaissez bien l'empathie, par exemple, euh, que vous comprenez les enjeux qui sont autour de l'empathie, par exemple, un enjeu très, très concret avec l'empathie, c'est que c'est difficile à mesurer. Il n'y a aucune science qui est capable de mesurer l'empathie. Il n'y a pas un empathiomètre, par exemple. Donc, c'est un concept super intéressant. C'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on ne peut pas le saisir, mais on sait qu'il existe. On peut parler un petit peu des neurones miroirs, mais c'est pareil, on n'a aucun appareil qui est capable de mesurer les neurones miroirs, de dire toute cette zone dans le cerveau, c'est des neurones miroirs, et là, ils agissent tous en même temps. On ne peut pas faire ça. Donc voilà un enjeu très concret sur le concept d'empathie, son incarnation physique. Donc euh, on commence, donc on va me taper une question, ça peut être une ou deux questions en fait, ça dépend des départements, des universités. Très souvent c'est une théorique, conceptuelle, parce que ça va aller chercher la revue de la littérature et une méthodologique parce qu'on va essayer de comprendre comment vous allez ensuite justement incarner la recherche, comment vous allez aller chercher les données. Donc, ça peut être deux questions, ou ça peut être une seule question théorique. Donc, ma question théorique, ça pourrait être justement de parler de, des grands courants qui constituent l'empathie. On y va comme ça. Ou, euh, qu'est-ce que l'empathie Ça peut être une question aussi comme ça. Donc là, il euh, va y avoir, en gros, ça dépend, mais en règle générale, dans un département, les membres du jury, ils vont viser, six objectifs à, à l'examen de synthèse. La première, c'est est-ce que c'est applicable Est-ce que la, la, votre question de recherche, est-ce que votre objet de recherche, est-ce que la manière dont vous, problém vous problématisez votre recherche, ça peut être concret Donc je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'outil pour mesurer l'empathie. Moi, j'arrive, je dis, bah, je vais avoir un empathiomètre et je vais essayer de mettre ça en place. Est-ce que ça a une application concrète Est-ce que c'est possible Oui ou non premier niveau d'évaluation. Le deuxième, ça va être votre capacité à faire un portrait global de l'objet de recherche. Donc, Par exemple, l'empathie, ça existe dans plusieurs domaines. Ça existe en philosophie, ça existe en sociologie, ça existe en psychologie, ça existe en, en neurologie, ça existe en, dans toutes sortes de domaines et ils ont des définitions différentes. Et puis, ils ont des usages aussi différents. Par exemple, si je prends la, en philosophie, si je prends la philosophie avec euh, l'empathie, on pourrait prendre la définition de Lips. Et euh, Lips, il dit, ben, l'empathie, c'est quelque chose qu'on projette. On le projette dans l'autre. Puis si je vais dans la psychologie, on va dire, ben, non, l'empathie, c'est la capacité de sentir l'autre. Et puis, on pourrait aller, euh, je ne sais rien moi, dans la notion euh, de primatologie, je pense que c'est Deval qui parle de ça, et dit, euh, bah non, en fait, euh, c'est un, un mécanisme de survie. Donc, par exemple, on est un groupe de chasseurs-cueilleurs, on est tranquillement en train, de, le soir, autour du feu, on se raconte des histoires, on développe notre société, puis là, quelqu'un entend un bruit, c'est le premier à se mettre debout, tout le monde se met debout. Il y a une forme de mimétisme. Donc, on, on comprend l'empathie comme un, un, un, un moteur à l'action. Et puis en psychologie, par exemple, ou en philosophie, on pourrait dire « bah non, ça peut se passer que dans la tête. Je regarde un funambule sur un câble, j'ai peur qu'il tombe, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressenti en moi ce que le funambule vivait. » Donc, c'est des manières très différentes de penser ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un, un portrait global de votre objet d'étude. Et c'est encore plus intéressant si vous n'êtes pas capable de faire un portrait global. ou.. Un 360 autour, ça signifie qu'il y a encore plein de trucs à faire pour essayer de le découvrir, pour le comprendre. C'est encore plus facile à justifier et c'est super intéressant. Par contre, il faut se méfier parce qu'il faut qu'il y ait aussi justement assez de, de chercheurs qui, sont, qui se sont intéressés à ce sujet pour pouvoir avoir une revue de la littérature et construire tout ça. Euh, donc, avoir plusieurs points de vue sur cet objet Donc dans votre examen de synthèse. Le troisième point sur lequel on risque de vous évaluer, c'est votre autonomie votre capacité à problématiser, votre capacité à réfléchir. Donc, euh, penser, lire, écrire, c'est la base de l'université, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, il vous faut absolument ça. Euh, et en même temps, il faut que vous soyez capable de vous positionner personnellement. Parce que si je dis ben, « je m'intéresse à ce sujet-là parce que mon directeur fait ça » ou « je copie l'objet de recherche que mon directeur a fait ben, », ce n'est pas la peine en fait, parce que j'ai déjà quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là. donc Il faut être capable de s'approprier aussi l'objet de, de recherche pour ensuite y mettre une partie personnelle. Et ça, c'est très important et euh, c'est important d'aller chercher dans, vo dans votre vécu aussi. Vous avez le droit de faire ça, d'aller chercher dans votre vécu pour expliquer pourquoi vous voulez aller là. Je m'intéresse à l'empathie parce que quand j'étais plus jeune, euh, j'étais très malade et une infirmière. Grâce à ses soins et grâce à son empathie, a réussi à, à, à, à, à me guérir. Ça, c'est un exemple hyper concret qui, qui dit où c'est que vient cette inspiration-là. C'est important. N'hésitez pas à le faire. Il ne faut pas écrire que là-dessus, mais il faut l'utiliser. Utiliser Utilisez votre intuition, c'est légitime, c'est légal à l'université. Je sais qu'on on, on essaye toujours de cacher cette partie-là, mais euh, utilisez-la, ça peut expliquer vos motivations et puis ça va permettre au jury aussi de vous comprendre. Le quatrième point, et ça vous le retrouverez partout tout le temps, c'est la conceptualisation. Est-ce que vous êtes capable de définir correctement les concepts, surtout des grands penseurs Donc euh, je vous parlais tout à l'heure de Lips, ça peut être Carl Rogers qui a aussi écrit sur l'empathie, Lips. Euh, si je prends euh, même dans d'autres courants, en hein, linguistique ça pourrait être Pierce, ça pourrait être euh, Austin, euh, en sociologie ça pourrait être Bourdieu. En philosophie, ça peut être Spinoza, euh, la liste est longue, hein? vous pouvez ajouter, mais est-ce que, est que vous êtes capable de définir correctement les concepts de ces gens-là C'est très important, des, des pères fondateurs en fait, des, des, des, des références hyper importantes. Euh, ça va permettre aussi de montrer que vous connaissez votre domaine pas c'est pas ce que vous avez correctement suivi votre cursus et que vous connaissez votre domaine. Super important et c'est là où ça fait une différence. Et je peux vous assurer que ça fait une grosse différence. Être capable de dire les forces et les faiblesses d'un concept. Mettre euh, l'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Point. Tel que l'a dit Carl Rogers ou peu importe. c'est pas suffisant. Là, ce que vous avez fait, c'est que vous me faites une liste d'épiceries en mettant tous les auteurs qui en ont parlé avec leur définition. J'ai besoin de connaître les forces et les faiblesses de ce concept. Quels sont ses points faibles euh, dans, quel, dans quel cas, on ne peut pas les utiliser du tout Par exemple, est-ce que l'empathie, je peux l'utiliser pour communiquer avec les animaux Est-ce que l'empathie humaine fonctionne avec les animaux Est-ce que l'empathie humaine fonctionne entre deux races d'animaux différents pardon, Est-ce qu'un canard est capable d'empathie avec... un euh, une chauve-souris Est-ce que l'humain est capable d'empathie avec un gros animal, comme une baleine Alors que c'est un milieu complètement différent. Peut-être que l'homme est capable d'empathie avec un chien, parce qu'on a une longue histoire, ou avec un singe, parce qu'on se ressemble, avec une baleine. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Et c'est justement ça, les forces et les faiblesses. À partir du moment où vous allez chercher ça, vous allez être capable de justifier votre point et vous allez enrichir. Et c'est ça qu'on va évaluer. Ça rajoute de la valeur et cette valeur ajoutée, c'est ça qui va faire une différence quand vous allez euh, soumettre ce papier-là. Cinquième point, c'est la logique, comment vous structurez Comme je dis, ce n'est pas une liste d'épicerie, un examen de synthèse. Les disciplines que vous allez chercher, les domaines que vous allez chercher ou les auteurs que vous allez chercher, viennent avec des mondes, avec des logiques, avec des façons de penser. Expliquez comment on passe de l'un à l'autre. Euh, ça peut être un changement épistémologique. On utilisait le terme, ce terme-là à un moment donné, puis on l'a transformé à un autre moment en anglais, en traduction, en allemand, etc. Ça peut être ça. Ça peut être euh, euh, à un moment donné, il y a eu un événement particulier et donc c'est la psychologie qui s'est... Au début, c'était très philosophique l'empathie, puis tout d'un coup, grâce aux études en psychologie qui est un nouveau mouvement de... scientifique, la, la psychologie s'est dit, on va s'intéresser à ça plus particulièrement et va concentrer ses efforts là-dessus. Alors que la philosophie va rester peut-être concentrée sur le mieux vivre. Donc Il y a, y a, y a tout, toujours une explication sur comment les, les, les concepts se déplacent et sont utilisés. C'est pour ça qu'il est aussi très important d'aller chercher autour, et parfois dans la vie même des chercheurs. Je suis désolé, ça vous sort un petit peu du cadre de la revue bibliographique qu'on vous a donné, mais c'est important aussi de connaître dans quel cadre les scientifiques de l'époque ont écrit. Euh, bon, je vais vous donner deux exemples. Spinoza, si c'est difficile à lire, c'est parce que c'est codé, parce qu'il s'est pris un coup de couteau, si je me souviens, il s'est pris un coup de couteau, il a été excommunié des juifs et des chrétiens, enfin bref, ça vous explique un peu l'idée de la manière dont c'est écrit. Euh, Deleuze ou Foucault, par exemple, c'est des gens qui ont écrit dans les années 70, donc euh, après mai 68, après la Seconde Guerre mondiale, ça vous explique un petit peu aussi comment ils fonctionnent. C'est très important parce que ça vous donne aussi les limites des concepts. Et donc, si vous dites, bah, je vais faire, je vais structurer mon... Parce que vous pouvez le structurer par domaine, mais vous pouvez aussi le structurer par logique, mais vous pouvez aussi le structurer par période. Donc, comme je dis, si vous avez plusieurs auteurs dans les années 70, plusieurs auteurs dans les années 1600, et puis plusieurs auteurs dans les années 2010, rien ne vous en... Et même si c'est des disciplines différentes, de les trier tous ensemble. Il y a des enjeux spécifiques autour. La structure, sert à ça, elle sert à comprendre un petit peu comment ça communique, comment ça dialogue, et comment les concepts sont des choses vivantes. Euh, puis, puis c'est ça, en fait, comprendre la logique, etc. Le dernier point, euh, c'est la qualité. Donc, comme je disais, la structure, la cohérence, la maîtrise de la langue, les enchaînements, ça, super important la manière dont vous allez changer, euh, faire les enchaînements entre les parties. Euh, Entraînez-vous à faire les enchaînements, et puis il y a plein d'exemples sur internet, n'hésitez pas à, à vous en servir en fait, <rire> copiez-les, apprenez-les, modifiez-les, utilisez-les parce que c'est comme ça qu'on ne perd pas le lecteur, parce que vous allez leur donner énormément d'informations, beaucoup, ça va être beaucoup d'informations, même pour un chercheur qui a l'habitude de lire, un examen de synthèse, ça synthétise beaucoup de pensées différentes. Dans un, dans un seul texte, alors que d'habitude quand on lit un article scientifique ou quand on lit un livre, souvent on suit le déroulement d'une ou deux pensées en même temps, là il va y avoir peut-être dix penseurs différents, peut-être plus en fait, qui fait que lui il a besoin, le lecteur, il a besoin d'être capable de vous suivre et les scientifiques comme tous les lecteurs, c'est des gens fainéants, à partir du moment où on leur mâche le travail et dans les enchaînements on leur explique, on leur dit on a vu ça de lui et de l'un et donc maintenant on va passer à ça. Ça lui facilite grandement la vie. Et je dois vous avouer que quand la vie est facilitée, on a des meilleures notes. Euh, que vous dire d'autre Donc, euh, Comment ça marche un petit peu Souvent, euh, l'examen de synthèse, ça se prépare en amont. Mais euh, là, vous avez encore un peu de temps. Je dirais la première étape, c'est de construire la, la question de synthèse. Et ça se fait souvent avec le directeur. Donc, il faut qu'il y bosse un peu. Hein les directeurs, c'est important de... Les solliciter puis les forcer un petit peu à travailler. Euh, il doit le faire avec vous et c'est super important que vous preniez le temps de comprendre ce que lui il a déjà questionné, comment lui il a questionné déjà ses anciens étudiants pour voir un petit peu comment ça va aller. Très souvent les questions vont se ressembler surtout si les thématiques sont semblables. Il faut faire le point avec votre directeur et il faut que votre directeur vous mette en dans une situation qui ne va pas vous plaire, il faut que vous prouviez à votre directeur que vous, euh, vous avez élaboré correctement votre objet de recherche. Super important les cours d'épistémologie en fait, <rire> et de méthodologie pour ça. Si vous n'êtes pas capable d'élaborer correctement votre objet de, de recherche, ne faites pas votre examen de synthèse. C'est une perte de temps pour vous, c'est une perte de temps pour le jury. Elaborer euh, son objet de recherche, c'est être capable de le saisir. Si vous n'êtes pas capable de le saisir. Vous allez stresser, ça va être euh, très difficile et vous allez peut-être échouer parce que justement c'est très stressant comme situation. Ensuite, une fois que tout ça est fait, vous allez faire une revue, de, une, liste de, une liste de références, en fait, une liste de livres, une liste d'articles que vous avez présenté avec le directeur. Pareil, vous vous asseyez avec le directeur, il faut le faire travailler un peu. On revoit la liste ensemble, oui, non, est-ce qu'il y a les classiques, est-ce que j'ai bien tout mis, est-ce qu'il y a un autre penseur que j'aurais dû réfléchir sur l'empathie, que je n'avais pas pensé qu'il faut m'ajouter dans la liste. Lui, c'est son travail à lui de vérifier ça. Ce n'est pas à vous. Vous lui présentez une liste, mais il faut qu'il vérifie la liste et il faut qu'il la fasse avec vous. le lâchez pas, restez avec lui et vérifiez tout ça. Cette liste de livres, elle est importante. Parce que vous la donnez à votre directeur, mais vous la donnez aussi aux membres du jury. Euh, Repassez-la avec, si vous pouvez repasser-la avec les membres du jury, c'est super important. Parce que c'est ça, en fait, ce qui peut arriver, en fait, ce qui arrive assez souvent dans les, dans les examens de synthèse, c'est qu'on finisse par vous dire, oui, mais vous n'avez pas lu ça. Vous n'avez pas lu tel. Tu n'as pas lu Foucault. Euh, et Oui. Mais en fait, c'est parce que vous ne l'avez pas dit. Ce n'est pas juste parce que vous ne l'avez pas lu. C'est juste parce que votre directeur vous a pas assez accompagné dans le processus ou les gens de, de l'examen. Donc, le directeur, c'est une chose. Faites vérifier ce que le directeur vous a fait faire avec d'autres membres du jury. Super important. Donc, vérifiez qu'il y a vraiment les œuvres de base. Euh, aussi, vérifiez que l'expertise des membres du jury correspond aussi avec la liste de référence. Parce que si vous avez un membre du jury, dont l'expertise n'est pas reconnue dans votre revue de, libé... de... Revue de littérature, ce qui va se passer, c'est qu'il va se désengager et donc il va donner un moins bon feedback, ça va être plus difficile pour vous plus tard, où il risque d'être un peu chiant en fait. Donc l'idée, c'est d'être capable de justement aussi l'intégrer dans la discussion. Je ne sais pas moi, euh, ce gars, c'est ce gars, un expert de Spinoza, n'hésitez pas à mettre un livre sur Spinoza. Ou peut-être, même c'est lui la référence dans ce domaine-là, demandez-lui si ça le dérange de mettre un livre de lui dedans, ça se fait. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Donc, euh, vérifiez la revue de la littérature, cette liste de livres avec votre directeur. Vérifiez la liste qui a été vérifiée par le directeur, par les membres du jury. Je sais que ça fait beaucoup de vérifications. C'est beaucoup de temps. C'est chiant. Euh, il faut vraiment prendre le temps de communiquer avec ces gens-là. C'est des gens occupés, les, les, les chercheurs. Mais faites-le. Et n'hésitez et, et, pas à... Hein harcèlement, s'il faut harceler, vous voulez avoir des réponses, un chercheur, il faut le pousser au cul. Et euh, tant qu'il ne vous a pas donné des réponses, envoyez des courriels, déplacez-vous. Et plus, plus vous lui mettez la pression, plus il va vous répondre. Si vous ne lui mettez pas la pression, il ne vous répondra pas. Euh, prenez le temps de faire ça, parce que quand vous arrivez avec cette bonne base-là, après vous pouvez passer aux étapes suivantes qui sont la rédaction. Donc, euh, euh, Comme je dis, il y a 30 à 50 pages à écrire. Euh, vous avez le droit, pendant que vous écrivez, de contacter les directeurs ou les membres d une thèse. Euh, les membres du jury. Ce C'est pas super commun, mais ça peut le faire si vous vous sentez bloqué, en fait. Et un autre truc, il y a plein de ressources autour. Donc, euh, si vous êtes coincé sur Spinoza parce que c'est trop dur à lire, ne euh, vous cassez pas la tête à essayer de lire Spinoza d'un coup. Prenez le temps, regardez des vidéos sur Internet. Allez chercher des dictionnaires. Il y a des dictionnaires de la sociologie, il y a des dictionnaires de la philosophie, il y a des dictionnaires de la psychologie. Euh, Allez-y avant, de si vous bloquez ou si vous voyez que justement il y a des auteurs qui vous résistent, mettez-les de côté, allez chercher de la documentation sur eux, essayez de les comprendre et après relisez-le. Ça ne sert à rien de lire 15 fois le même texte si vous ne comprenez pas. Ce qui est important, c'est d'aller chercher du sens. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces ressources-là qui sont tout autour de vous. Les universités sont, en sont pleines à craquer. Les bibliothèques en sont pleines à craquer. Allez chercher dans des thèses, allez chercher dans des mémoires. Il y en a plein des ressources. Allez-y. Et n'hésitez pas à le faire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ah, l'oral. Après tout ça, il y a l'oral. Donc, bah, conseil de base entraînez-vous. Oral, on blablate. Si vous avez des collègues de classe. Euh, Présentez-leur, faites des ateliers où vous allez présenter les uns les autres. Faites-le sur YouTube, enregistrez-vous, entraînez-vous. Tu fais ta petite vidéo, tu l'écoutes, tu regardes où tu t'es trompé, tu regardes où c'est que tu as mal articulé, tu regardes où c'est que les concepts ne fonctionnent pas, présente-le aux autres, faites des notes, arrivez préparé. Dans une soutenance, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs conclusions en fait. Vous avez différentes conclusions en fonction de, des différentes partie de votre de votre texte, comme je dis, si c'est un texte qui peut être lié sur les domaines d'études avec une conclusion, sur les périodes avec une conclusion, donc il faut mettre des conclusions au fur et à mesure, les points importants et surtout, comme je vous ai dit avant, euh, la valeur ajoutée en fait. Tu m'as fait ta liste, tu m'as expliqué, tu l'as articulé, ok, qu'est-ce que tu apportes de nouveau Est-ce que ton empathiomètre va fonctionner Est-ce que c'est une bonne idée de mesurer l'empathie « Qu'est-ce qu'on va faire si je tombe sur une population qui est majoritairement sans empathie ?» Ces questions-là vont venir, et c'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas, c'est une conversation. Ils ne sont pas là vraiment pour vous juger, ils sont là pour vous pousser un petit peu dans votre réflexion, aller chercher des angles que vous n'avez pas pensés. Euh, « Qu'est-ce qui se passe si euh, tu n'as pas assez de personnes pour pouvoir mesurer l'empathie ?» euh, Donc Après, il va y avoir aussi des questions d'ordre méthodologique. C'est une conversation. Et donc, allez-y, relax. Allez-y dans l'ordre de l'ouverture. Je vous présente quelque chose. Normalement, c'est des experts. Ils le connaissent, en fait. Spinoza, ils l'ont lu 40 fois. Ça se trouve, ils ont même écrit des livres sur Spinoza. Mais ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur Spinoza euh, Ou euh, la manière... Et parfois, c'est pas juste la manière dont vous le pensez. Ça peut être aussi la manière dont vous l'opérez. Donc, comment vous l'utilisez comme concept. Oui, je veux utiliser Spinoza pour comprendre, J'en sais rien, moi les comics, pour comprendre Batman, pour comprendre les réseaux sociaux. Vous arrivez avec quelque chose de nouveau. Ça n'a pas besoin de révolutionner la Terre. Ça a besoin d'être nouveau, ça a besoin d'apporter un nouveau souffle. Et c'est comme ça que vous apportez votre, euh, votre pierre à l'édifice. Il y a un proverbe, je, sens, je pense, un proverbe africain, je pense. Il y a un proverbe qui dit « Nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants. » C'est exactement, exactement ce qui se passe en charge. On est juste le, le petit bout au-dessus en fait, mais c'est l'accumulation de centaines de personnes qui se sont trompées, qui ont fait des erreurs, qui ont travaillé des années, qui nous ont menés jusque-là. L'examen de synthèse, c'est un raccourci en fait pour vous dans votre recherche, parce que ça va vous permettre de comprendre ce que les autres ont fait, pas faire les mêmes erreurs, ou vous nourrir de ces erreurs-là, ou vous nourrir de pensée, pour pouvoir vous-même évoluer ou vous-même améliorer ce qu'eux ont, que ont fait, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà. Euh, J'espère que cette petite vidéo de confinement vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, mettre des commentaires. Ça m'a fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez aimé euh, mes caribous. Et puis, euh, à très bientôt